Ça fait un peu désordre sinon, on n'enlève pas les fleurs séchées. J'aime bien quand c'est bien vert et que c'est bien d'aplomb. Tous les jours, quand je travaille là dehors, oui, tous les jours, les gens s'arrêtent, ils me demandent les noms des fleurs, ils me demandent comment ça, comment ça se cultive. Bonjour, je m'appelle Éloi Triquet, je suis passionné de fleurs. J'habite Drancy depuis 40 ans. On a acheté le pavillon ici en 1981. Il y a un bel espace pour cultiver les fleurs et les légumes. On s'est passionné pour les fleurs et tous les ans, on fait les concours départementaux ou communaux pour essayer de mettre en valeur notre jardin. Nos fleurs sont trop jolies par rapport aux autres sûrement, on nous donne les prix d'excellence, les, les, les jurys d'honneur, les tribunes d'honneur. Alors Au bout d'un moment, ils en ont marre de nous les tribunes d'honneur, vous comprenez, mais on continue à faire des fleurs quand même. Hein. On essaye bleu et jaune, on essaye le rouge et le bleu, on essaye mettre du blanc pour se égayer un peu plus et c'est comme ça que vous avez des arômes, des roses, des campanules, c'est la pleine période en ce moment. C'est une façon aussi à nous de participer, à développer des fleurs aussi, à inciter les autres à mettre des fleurs. Déjà, c'est une occupation. Et puis quand on a réussi quelque chose, et eh bien qu'on a mis la graine et qu'on la voit grandir et que c'est fleuri, c'est un plaisir. On bouge sans arrêt, on n'est pas statique. On bouge, on est dans le jardin, on coupe, on taille, on va bêcher, on va couper de l'herbe, on... ça nous permet de bouger sans arrêt. On n'est pas très artistique, mais on dit que notre seul art, à nous, c'est ça, c'est les fleurs, c'est d'essayer de mettre des couleurs qui se vont les unes avec les autres. J'ai l'envie de faire quelque chose de bien, de beau, de joli, et que ça plaise à tout le monde. Satisfait aussi du résultat oui. de la ville. Quand on passe dans, auprès d'un rond-point et qu'on regarde... Au moment où le rond-point a été aménagé, on dit super ça, bravo les jardiniers de la ville. Il y a beaucoup d'efforts de fait, les jardiniers font un, un travail sensationnel, on discute aussi avec eux, hein. on leur demande des fois des conseils, puisqu'on en connaît quelques-uns depuis qu'on est sur Drancy.